toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir euh, sur votre année en détail. <musique> Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de décembre, un mois très fort, hein, je ne vous le cache pas, euh, pour plusieurs raisons. La première est que, euh, bon, on est en période sagittaire et que c'est donc Jupiter, la planète du sagittaire, qui va dominer et Jupiter, elle change de signe, le 2 décembre, elle rentre en Capricorne. Donc elle va être en harmonie avec vous toute l'année, ce mois-ci et toute l'année. Et ce mois-ci, en plus de ça, elle sera en phase avec Uranus. Donc euh, disons que ça va être une aide considérable pour ceux d'entre vous qui ont eu des remous importants cette année. Hein? Jupiter va calmer les choses, vous allez euh, très certainement pouvoir en parler avec quelqu'un, peut-être avec quelqu'un de professionnel, un thérapeute, je ne sais pas, en tout cas c'est quelqu'un qui va vous aider à réfléchir à la situation et, et à en tirer euh, l'essentiel euh, de manière à ce que vous ne, ça ne reparte pas euh, euh, toujours dans la même direction, quoi que vous essayez de changer euh, la direction des événements, et c'est ce que vous allez très probablement pouvoir faire. Euh, Jupiter en Capricorne va également être bon, euh, bonne pour vos... Euh, pour votre développement euh, à la fois personnel, mais aussi le développement dans votre travail. Hein. Si vous êtes dans le commerce, ben votre commerce va se développer, euh, et quoi que vous fassiez, peut-être qu'on vous confiera davantage de responsabilités et que vous en serez euh, bon ma foi, assez flatté, hein? il, y a, il, y a, il y aura des raisons hein? d'être content. Je pense que c'est vraiment une bonne année pour vous, euh, même si là encore très récemment vous avez eu des, des, gros, des grosses tensions, euh, bon, ça va vraiment euh, se, se dissoudre peu à peu hein? et vous allez être beaucoup mieux dans votre peau. Euh, mais bon, ce que je vous conseille, c'est de vous exprimer. Vous ne pouvez pas garder les choses pour vous, c'est pas possible. Je sais que vous êtes très mystérieux, très secret, etc., mais il y a un moment où tout ce que vous gardez pour vous, ça peut être du poison, ça peut se retourner contre vous et vous faire du mal. Donc je vous engage, lorsque vous avez des soucis hein, bien sûr, il ne s'agit pas de hein, euh, parler à quelqu'un trouver quelqu'un avec qui parler, d'accord? Et justement, s'il s'agit de parler, eh bien on, on, on s'en réfère à Mercure qui est votre planète d'expression hein, personnelle, de vos moyens d'expression, mais qui gère aussi vos petites journées, hein, les horaires, les choses que vous avez à faire tous les jours. Mercure va se trouver euh, en sagittaire. Hein. Elle, elle va occuper le signe qui est le voisin du vôtre et qui euh, est en charge de votre argent, hein, de votre salaire, de l'argent que vous épargnez, enfin bon, si tant est que vous épargnez. Hein. Euh, parfois, bon, on, on est très nombreux à ne pas pouvoir épargner parce que on est obligé de, de... On a des dépenses obligatoires. Hein. Euh, là quand même, je pense qu'avec ce mercure en, en sagittaire, vous pouvez, vous pouvez avoir de bonnes surprises, euh, une rentrée ou un bonus que vous n'attendiez pas, une prime de fin d'année, bon ça arrive quand même dans certaines entreprises euh, dont vous serez plutôt content. Vous pourriez aussi avoir quelque chose à négocier, hein, c'est sûr, il faudra parler d'argent. Alors euh, bon, ça peut aller de la simple discussion en famille, enfin avec votre partenaire pour savoir combien vous allez dépenser pour les cadeaux, pour un tel ou pour une telle, etc. Donc établir un budget tout simplement. hein. Euh, ou ça peut aller aussi dans une discussion, une négociation par rapport à une dette. si Vous avez fait un emprunt, vous pouvez renégocier le taux. Vous voyez, il y a de toute façon des discussions autour de l'argent. Et puis, si vous avez des adolescents, bah ils vont être là, vous réclamer plus d'argent de poche, plus de ceci, plus de cela. Euh, Mercure en, en Sagittaire est, est quand même sous le sous l'influence de, de jupiter, et donc amplifie hein, euh, tout. Donc on va vous demander, vous réclamer, certainement beaucoup plus que d'habitude, et, et cela même au travail, hein, on peut réclamer de faire des heures supplémentaires par exemple. Hein. De toute façon, hein, vous allez voir, je vais vous le dire tout à l'heure, vous aurez une énergie débordante. Et bon, Mercure vous permettra de la gérer dans votre travail et dans vos diverses activités. Pour ce qui est de vos amours, eh bien, on va se pencher sur Vénus. Et Vénus, pareil, elle sera en bon aspect avec vous. Elle l'est déjà depuis fin novembre puisqu'elle est en Capricorne et elle ouvre la route à, à Jupiter. Hein. Jupiter va passer sur ses traces, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres planète pour l'instant qui va se mettre entre elles. Donc euh, bon, c'est une très bonne configuration, même si ça ne produit rien de concret. Quoique Vénus en Capricorne, c'est quand même en, en général du concret. Disons que vous pourriez avoir des preuves euh, en paroles, euh, en, en gestes, euh, de l'amour qu'on vous porte, des sentiments qu'on vous porte. Hein. Ça peut être de l'amour, ça peut être des sentiments amicaux, ça peut être des sentiments filiaux, euh, ça s'exprimera étant donné que Vénus sera dans un secteur d'expression. Alors c'est pas une expression, euh, comment dire, euh, extrêmement... Euh, euh, importante, hein, puisque le Capricorne, c'est pas un signe euh, qui s'exprime énormément, c'est un signe plutôt réservé. Hein. Donc Vénus euh, sera réservé et, et vos sentiments aussi et la manière de les exprimer aussi. Mais peut-être que vous les montrerez d'une autre manière, hein. c'est pas exclu. En tout cas, euh, bon, ils seront là euh, et c'est ce sont ceux qui vous connaissent bien, qui sauront les décrypter. Si vous êtes célibataire, je suis pas sûre que vous fassiez une rencontre avec Vénus, mais les aspects de Jupiter pourraient être à l'origine d'une sorte de rencontre, de liaison ou d'une complicité avec quelqu'un avec qui vous travaillez et avec qui vous allez vous découvrir peut-être des centres d'intérêt en commun, ne serait-ce que de jouer ensemble sur l'ordinateur, au bureau, enfin vous voyez, des, des, des choses banales, mais qui créent du lien. Hein? Et euh, il faut entretenir hein, ce côté, euh, on crée du lien parce que c'est important cette année pour vous de créer et surtout de consolider des liens. Hein? Ce sont des choses que vous devez, euh, vous devez vraiment euh, euh, construire, voyez, mettre les, une pierre après une autre, ça prendra du temps, parce que tout, tout se passe en capricorne hein, bien évidemment, euh, mais euh, plus ça prendra de temps et plus ce sera solide. L'événement Finalement de ce mois-ci en dehors de Jupiter en, en Capricorne, et eh bien c'est Mars dans votre signe. Hein. Bon, elle est déjà rentrée le mois dernier, euh, elle est toujours un petit peu dans le premier décan au début du mois, puis ensuite elle va euh, s'occuper du deuxième et enfin du troisième décan. Et euh, bon, Mars dans votre signe, vous le savez, euh, ça peut donner euh, des choses euh, très différentes selon votre thème natal et selon l'endroit où se trouvait Mars le jour de votre naissance, mais d'une manière générale quand même avoir Mars dans son signe, ça rend un petit peu euh, comment dire, extrêmement fort, déterminé, inflexible, un peu dur à la détente. Euh, vous voyez, il y a euh, euh, je sais pas, il y a quelque chose de, de totalement inexorable. Hein? vous avancez un petit peu comme un rouleau compresseur et ceux qui se trouvent sur votre route, vous les écrasez. Bon, j'y vais peut-être un peu fort là, hein? mais bon, je pense qu'il y, y a de ça quand même! Hein? C'est-à-dire que vous serez motivé, mais motivé à fond par quelque chose, et je me demande si euh, Jupiter n'est pas euh, n'est pas en grande partie responsable, hein, euh, parce que vous aurez des objectifs euh, en vue et euh, bon des objectifs qui pourraient euh, améliorer euh, vos affaires et euh, donc vous y mettrez une énergie euh, farouche et tous ceux qui se mettront en, en travers de votre route, eh ben ils en seront pour leurs frais, hein, parce que vraiment. Euh, vous vous débarrasserez des obstacles avec une certaine force. Alors euh, peut-être qu'on ne verra pas hein, cette tendance extrêmement déterminée, euh, puisque bon le Scorpion en général, euh, tout est caché. Hein? Euh, mais euh, je veux dire, on le sentira. Hein? Euh, franchement les gens qui sont autour de vous, ils auront euh, l'impression que, que rien ne pourra jamais vous faire changer d'avis. Tant que Mars sera en rapport avec vous, après vous vous assouplirez, hein, ça va durer quoi? 2-3 euh, jours, un grand maximum. Euh, mais pendant ces quelques jours, je veux dire, il ne faudra vraiment pas vous chercher, il ne faudra pas euh, euh, essayer de vous faire plier ou, ou vous frustrer même de quelque chose. Hein. Alors là, vous vous mettriez dans une colère mémorable. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes! N'oubliez pas que le mardi soir, vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10, merci à tous!